Ils sont en train de se démolir. Il a saisi sa jambe, mais Anas s'est Anas défendu. Oh, il, a, il lui a donné un coup sur le boxe. Et, et la boxe une droite, on prend la figure. Revenez. Au centre, au centre, au centre. Voilà, il a pris. Mais il n'a pas encore gagné. Anas n'a pas encore gagné. Il doit se le soumettre. Par étranglement, mais voilà, ils sont debout maintenant et. Il y a une lutte entre Anas et Albiad. Et Il est fatigué, il est au tapis.